Pingabol moué, oh, oh, pinga moué, ou met non ou mèdressel non-wemba, ou non ou mèdressel ou mèdressel ou mèdressel ou mèdressel non non ou mèdressel ou ou si Magali, depuis un bel bout de temps nous elle, nous pas t'endelle. Eh bien mesdames, mademoiselles et messieurs, matin là, yon, yon bandit à toute madame ni qui ki t'a quitté comme une non pour traverser, rentrer mi ballet parce que senti chalet bois après rivé sou yo et bien Magali depuis divers jours, rien mm, pas passé dans bouche li. C'est ti craché la passer bois. Bo li tete sa yo peuple haïtien sans quitter ti crasse ton matin nan commune tigouave commissaire muscadé vidé atay yon bandi nan gravine. ravine nan jou passé la qui té nan yon yacht sous la mer bandi sa ki relè son pa bien commissaire muscadé Femissier, fin cuite. Bouakale, nan lagonave, gonav, tu bandi, présime, à boyon bateau. Population, élimine, une la, de, rapide, et actuellement, la, ge, deux, yop, chèche, yop, poko, ka, trouvé. Bouakale, nan chambelan, la police nationale, dépose, la patte, sou, bandit, kirele, John, ki, alias, mal fini. Nou, pas, mandem, causer, c'est moi-même, bien nous causer eh bien, Mal, la police nationale, mal fini, monsieur. Bouakale, dans la boule 12, après chef de gang, Timakak tombé, il une série de Timakak qui étaient embaragés à peuple haïtien. Eh bien, Timakak, ça y est, qui t'a marché, cassé, caïmoun, population, plate, caoutchouilloune, jour et jour. Bouakale, dans grand, bouakonion, la police nationale arrivait à déposer la pâte sous 15 jeunes garçons qui t'a traversé an pour rentrer en République Dominicaine monsieur Sayo, qui ta, qui marchait en pile gen enflé la police marayou mettait yon côté mesdames mademoiselles et messieurs dans seulement 9 jours toute bande capable mourir dans le pays d'Haïti ou gang bail secret l'autre ou gang kon bail Baï il point, l'autre, unga gâte qu'on bâille bandit, yo, qui fait, yo, puissant qu'on s'a, peuple ou pral Bouakale, côté avocat peuple-là, côté Nenel kasi, côté don kato, côté tolbert. Côté Evalier à Boplan, côté Negpiklis là, actuellement la, population a besoin nous pour foncer ensemble avec nous parce que nous toujours à défendre population. Ça n'a pas fait si monsieur, n'a pas à côté peuple là ou bien n'a pas tant de bois qu'à sou river sous Donc mesdames, mademoiselles et messieurs, monsieur Sayo qui tape marché dit barricade c'est avenir bois calé à s'y si poser, passer, bon côté, yo, rapide, rapide, puisque, soldat, yo, tibandi yo. Yo, t'es, mettez des barricades, pas qu'à, tomber pour compte, seulement, journée, jour, Met Newton nous c'est juste, bon, quand t'es répondre moun, ga, fait, quoi, all, c'est, adventis, Pendant ti patata, l'i, pas, kapa, pa représenté, secteur vodou an, an, ka, et, p, elle, dit, c'est, quoi, l'histoire. En tout cas, ou, pral, tendez, les chaises ou, chita, fou, qu'on s'amie, et faut pas, ou, rentrer, la, ka, ou, c'est, yon, plaisir. Tout, tripota, y, ça, ou, nan, bon, timamite sa sans, retirer, et sans, Bonjour, bonsoir tout le monde qui j'ennuie. Encore une fois, je vous merci. Merci parce que vous ko faites confiance pour nous informer. Merci pour fidélité et patience. Merci parce que like, Merci parce que vous et merci parce que vous partagez la vidéo. Ça fait nous plaisir en pile. Encore une fois, si vous êtes sur cette là pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune vidéo. Zami pas Foucault. Zami ou Foucault, encore yon fois qui rentrait la caillou pour yon autre édition spéciale. Mesdames, mademoiselles et messieurs, combien d'entre nous qui qu'on a chanté cette musique ça ta c'est nous Men Mais oui, c'est moi sel. Mais ma mouri, oui, mais ma mouri. Bouakale comme une croix des bouquets kòk c'est m'cap ap depuis m les mouvements sa fin pran naissance nan zone surjo début si ensemble avec vert. et bien bandi nan croix des bouquet pa fouti dormi les sois an pile bandi nan bas 400 maroso peuple haïtien yo a réfléchit poue ki côté ou té capable lagé yo parce que bois sa yo k ap vini yo yo pap ka supporterl yo pap ka eh bien gayon bandi papa Isien, après le fin fait nuit là l'a réfléchi matin yon bien bonel il décide ramasser paquette li ensemble avec madame Li, bien décidé y a quitté quoi des bouquets y a traversé du val qui pigo pou ça pour lagé nan dans zone mibale Et eh bien frère Maxime, k'ap koutem ma si magali depuis un bel bout de temps qui papa sonyen ba bouche li Bouche blanche, li leve go 30 avril la, mesdames, mademoiselles et messieurs, très affamé, et puis il croise ensemble avec monsieur sa yo, m'bakache Diou. ou. Li croise ensemble avec monsieur dam yo, m'bakache Diou. ou, kade non, li niche moun yo, li lambe yo, kade non, bwa. Maga magali te tellement sèche, se ti crachel qu'on a passé. kade non, <laughs> Ri pip, pip, pip, pip. Si magali, plat caoutchouc de gren sa yo, li tellement, Bien sous ces mounions, les rives moment, petit bout de bah on dit, mais nous pas quittons rien pour moi. Eh bien, peuple haïtien, yon oblige, quitte pense là, ensemble avec Zoa à terre pour baron. Bouakale nan chambelan, la police nationale, nan la commune chambelan peuple haïtien, mette bouakale sou yon bandit qui Jonki. Jonki sa, ça, qui sinon qui rele mal fini. Eh bien, la police joue une zame créole dans Monsieur qui tape opérer l'autre bord rivière Chambellan, Frismoon. Donc, peuple haïtien, capable de comprendre. Non mal fini, pral fè fait effet sous monsieur. Eh bien, monsieur, pral mal fini. On nous garde cette -si vidéo, ça. Vous <rire> nou va avwe, visage individu, puis bien toujours. Yo, comment il est? bon Bonjour, Matime, gentil Qui est qui <mçant> bon 9 mmh. Qu Ah, ça est bon, j'ai. Oui. 9 okay. Chris moi je un mal fini. Oh, pourquoi on ne pas mon Il semble fait même oui, comme, oui. action. Oui. Wow. Comment alias, ah, bon dis, alias, il encore? John Alias? Eh bien, si ça vous gade la, là, mal fini en fait effet fait sous lui, li mal fini vrai. A toi pour maman, pour son petit mette sous la tête, pour le le mal fini, elle semble à mal finir. Et action le même joue ensemble avec mal fini. Et selon mon chambellan, peuple haïtien, c'est gros gros volé zé dans la zone. C'est un voler zé pour le monde yon des jouel. Misye pa vle tende pou l'kodase. Misye tellement voleze, de fois pou la konapon, mel getan ba moun da pou la, pou l'branze ya. Eh bien, en leve niche le moun, yo font expédition nan de et pou el tout vin go vole, kou nyaga des amkreol li. fait. <laughs> la feit. Est-ce que ouè de cause? Donc, papa isye, pendant dernier moment yo la, li important, non ke wap baye piti tout, la fe effet sou ti moun. Ou pas ka gompitit ou relèl mal fini. La mal fini vrai La mouri en gang. Ou pas ka gompitit pendant dernier moment yola. Pour relèl donné Radio la mache rangé. Ou m'a kouem samdou la. Ou gompit pendant dernier moment là Ou relèl fonfan. Oh oh. Kamion la kondi. Mou klen sa mabdou Abdoula ou de pas se se blague. Ou gompit pendant dernier moment yola. Ou relèl anel. Zam la kembe. Si il pa la zam, l'ap mache bai zam. Nous devons sese blague. E pa blague, non papa ici Ou gon piti pendant dernier moment yola la, ou rele l youri, magou yel apie. Non ba moun mou l'a l'ap fè e sou li. Exact. Sa manti. Ou gon piti pendant dernier moment yola la, ou rele l maksimo, ka wè choul pou le roje dans la ville Ha ha ha ha ha ha nous Nouvelle pas sèche blague Ou gon pite si pendant dernier moment Yo la li rele Raphael Ou gan la pied Ou gon pite si tou rele André Pendant dernier moment yo la Abo l'autre show l'absenti Gogo abbo l'autre devant l'éternel ah ah Ou gon pite si pendant dernier moment yo la Ou rele l'je si bon Mal fèk te boulie pour la fè pou bandi ah ah à la traka pou la ve Nous devons passer ces blagues. Pas y même dans le non, papa, ici. Bouakale, la commune, Lagonave. Mesdames, mademoiselles et messieurs, je vais regarder l'image de ça, là, le le là, chita Chita Où Ou gon petit qui relè ariel, tchoul pou reste avec. Resta avec pou liye, la gagne encore, nous, pendant dernier mot. Ou kon petit moun koun ou Ariel ou fou. Eh bien, matin, yon bien bonnet, papa, ici, Trois bandits à bord yon bateau qui débarquait dans les étoiles, dans la première section. Selon le premier élément d'information, excusez-moi, M. Sayot a sauté dans la base Canara. Comme nous connaissons depuis hier, la population a barré, a débarqué dans ce matelas, dans la base Gang Jeff. Ensemble avec Boggy, ils ont mis compas à Et hier, il y a trois personnes qui ont blessé les paysans. Eh bien, élément sa wap gade la, monsieur, relé, olgi Michel. Yeah, men, son jam di nou beye pendant dernier moment yo. Beye! Ti Monsieur, yo beye, mette se ou mette bon ti bagay sou nou. Metti pantalon, toile, ti chemise. A se, on se ride moun ou yop kebe figyo make, oui, mou se sa vri. <laughs> bagay la papi ti nou. Donc, papa isye, tip sa, qui débarque la la population a déposé la patte sous lit et de l'autre yon getan kouri actuellement la, moun la gonave, a chèche yo tout kote. Donc, petit sa, frère, c'est sœurs so bien-aimé, <coughs> monsieur pou l'an qui ki pa petit dit tout. E yo mare misye, yo commence à traîner misye, ah, monsieur prend plis ke boa kale, boa tellement kale pe ici, monsieur misye dans zo kale aime pas doubler Zoano misse arrivé dans Zo calé tellement boité calé pour lui dans la Gonaf et nous connais dans la Gonaf pas e si pour courir dans l'année pour courir <laughs> elle a <al> dit ah oui pourquoi c'est causé <laughs> Frère ça me toujours bois calé dans comme bois calé dans commune Thomasin donc nous songe gang timacac qui t'a fait pli et les boutons dans jour passé yo yo plat de carottes choule et bien dans la boule 12 frères et sœurs bien-aimés malgré chef de gang timakak fin tombé et eh bien une série de timakak qui pote même pour s'éplime monsieur ça yo fin eh de enragé yoté gen zam nan été yoté gaillé embaragé et bien geyoun yo isyen, k'ap marcher cassé ka moun les gens monsieur qui gen joué, qui population a déposer la patte sous lit et eh fait monsieur pour tout bon donc, je vous la, dans diverses communes, dans le pays, Bois-Calais, tout rouge, peuple haïtien. Et qu'on ne pas fini là, il y commissaire muscadé qui frappe fort dans le pays, dans la genye ki frape nan ya, nan commune Tiguave, Sigouave, il a un bandit qui relaie Zopacuite, mais c'est un soldat dans le grand ravine qui te boule dans le jour passé. Sou yach la, ou rappele ou ki ta prele bel boss ma mouri menem l'hôpital, misye si te sauve peuple haïtien la l soin derrière. yé. Pren al soin derrière, yé, al getan gade nou preske fin géri kompletman, se seulement ti Macboule yo ou ap gade. Po a poko kofin pran koule. Eh bien, peuple haïtien, commissaire muskade nan section kominal valye, yeah. pral kwaze ensemble avec là, sort en ya, bo akale. Et commissaire muskade, disposition pendant le dernier moment la, depuis ces machines qui passent, sorties dans le port au prince pour rentrer dans le sud-là, pour fouiller tout de la tête au pied. On garde l'action commissaire sous tête de petit bus, C'est extrêmement intéressant. Hum. Ou qu'on attend parler des chefs, eh bien, mes chefs, attendez. Mes chefs. <laughs> Commissaire Muscadet pendant un lui même, les fouilles secailles, les fouilles machines, parce que bandeau capable d'utiliser tout truc coucher dans secailles, même si au presque tout fait, pour que vous passé pour y le cacher en province. Donc, sinon dans toute commune, yo, eh bien chef yo. La police, le gouvernement mobilisé comme ça. Y'a s'enuie yo fait au la base. Eh bien, m'a pas caché dit <coughs> N'a fini pas de tout. Est-ce que vous comprenez action, commissaire? elle fait ça. elle protège la famille. C'est pour protéger chaque citoyen. Et commissaire a toujours dit, le madame, le petite. C'est responsabilité pour ne pas quitter bandit viens prend contrôle grand sud pour ne pas quitter bandit viens prend contrôle nip parce que s'il quittait yon bandit c'est demain matin bandit ça c'est capable lui même quand viole petite li quand viole madame ni c'est capable lui même qui capable tuer elle mais lui même lui prend responsabilité pour que lui fouille toute machine veillez toute côté net ne pas quitter bandi passé. Ou après rentrer dans le sud là, et eh bien machine yo, yo camper, moun descend, li vérifie machine nan, et non seulement ça tout peuple haïtien. Li mande moun yo si yo une pièce d'identité. ou pas ka pour pou ap, sauti non département traverser l'autre département et pou pas une pièce d'identité sous, ça pas fait sens. Commissaire muskade camper, li fouiller machine yo de la tête aux pieds depuis le jeune ont qui suspecte eh bien <laughs> bois calé peuple haïtien sort de ya, yo plate carotte rapide et puis voye ou bail baron donc ou capable ou commissaire qui camper sous deux pieds militaires hein? sous deux pieds militaires la fouillé toute machinette sous que galons parce que bandi yo tout truc yo capable mettre katouche dans galon, toute machine camper pour que yon kapab fouiller et au kapab ouè, ouais, pendant le commissaire à fouye machine, frère, c'est so bien aimé, zam, nil, nan, mel, li pa nan ans, n'importe si bandi qui ta ande dans machine, qui ta envie font mouvement, sortent de a bo bouakale, ou qu'on de parler de leaders. et eh bien même qui ki leader, si, nou capables, si nou, n'importe exemple de leader, ou kapab prendre eh bien, les lot que commissaire Muscadé moment pas fait un travail extraordinaire dans ni pays à peu Bravo, commissaire, et continuez, mettez bois sous vacabon. parce que le pays a capable de retourner dans le il faut que sécurité capable retourner, et non seulement ça, tout, faut tout le monde soit capable de vivre à l'aise. Mesdames, mademoiselles et messieurs, dans les organes, il faut que vous Population arrivé déposer la patte sous déprésime bandit bandit ça yo selon premier élément information yo yo ta sorti dans bas gang vite l'homme Ou konne, est debout tant des à déposer la patte sous bandit pas de ou pas bois mesdames mademoiselles et messieurs c'est bois calé lié sortant de yo sous messieurs yo à toute bouline à toute vitesse et côté bagay la plus grave dans commune Carrefour faut que moi ou. <laughs> donc si toute fois ou ta voulez image et après live là n'est capable quitter un link pour une vidéo ou capable cliquer là-dedans ou capable ouais image parce que image choquant peuple haïtien Donc dans commune Carrefour yon femme pé la ville femme ça selon population c'est se yon madame Iso donc m'a caché dou bon gens yo plati komen haïtien son bagay grave. Mesdames yo besoin belle, mesdames yo pap travail, yo remet l'argent facile Eh bien les populations à Bobo-Dioulasso tout, faut pas crier. Les mari ou a kidnapper moun, a moun, ou dit bravo chéri, qu'il est m'a choine comme là, comme ceci comme cela, ou a bien passé. Eh bien les mettre l'argent ça a bobo faut pas crier, faut pas demander pardon. Ma ka comprendre yo même. Oui, les amis, pas fatme. Non, pour qui soit m'a que je dis? L'on a qui est qui est qui est qui est qui est wap est qui qui li men est fè pou qui boulel. Ou est qui ou ou est tout est qui est bagayi et puis, quand ouais, ouais, la population a dit population a bien facile, la population a dit que la qui a dit que la pour a population que la que la la population la population a dit la population la la L'éte ou entre nous kayou ou tout viole pou vire ou d'o wale. kade nou ou bien passe ou bat l'estomac ou penser tout gombo matin yo kapab kembo ou ma dou se pon sel moun fè bagay ensemble, c'est toute population kap met bois sou e range kofo wan bois wap wan bois jou sou pawe ce que ba on di asse pou a la traka pou la ve kaite nan commune. Dans la commune, grand bois mesdames, mademoiselles et messieurs, yon groupe de jeunes garçons, la police nationale arrivait déposer la patte sous eux, Selon le premier élément information pile jeunes garçons, ils le pays d'Haïti pour traverser la frontière, pour tomber en République dominicaine. La police mare La police qui marée sa haïtiens, peuple haïtien, qui yon, yon enflé. Yon tellement marché. et selon dernier élément information qui rive joindre nous gon série des bandits s'il a sous poste haïtien pour y si veye. le chef la sorti la le li une zam nan nan place chaque nèg yo tout nèg qui te poste. donc actuellement là bagay yo extrêmement compliqué dans base gang yo.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 la machete na la da la na machete. la machete la da da yo, na machete. Na machete yo, Si me C'est ce manchette-là, papa. C'est ce manchette-là qui fait que les bandits ont déposé les âmes courues. C'est manchette là qui fait nèg yo a Galil galiil prend madame yo pour yo quitter zone aller non zone C'est manchette là qui font paquet nèg a pren rage pour yo prend route fait un paquet tan Ap marcher pour comment yo était capable de tomber sous frontière pour yo rentrer en République Dominicaine Faut danser danse peuple haïtien c'est manchette là un côté coral on fait coral yo chanter Allez profiter de wap tirer manchette c'est pour tirer manchette là à quel content parce que sécurité après tourner dans le pays d'haïti c'est pour danser les wap tirer manchette c'est pour qu'est content l'opra le filet manchette parce que c'est la sécurité ou après rale sous tête pays d'haïti jamais jamais au oh grand jamais yo pa chamf fè ça encore hélène fin pran bandit pas ici, pral pran politicien yo pa chamf fè ça encore alléluia yo pa chamf fè ça c'est pour danser c'est pour danser pas ici c'est pour faire que ou content pendant ou manche tout parce que ça, sa tellement puissant ou qu'elle la pa combien zam qui nan mé avant Gézame qui vend 10 000, géz 28 000, géz 26 000, ou même combien de fois tu as ton manchette, et puis manchette ça fait n'aiguille C'est pour danser, c'est parce qu'on a une victoire, mes amis. Pas vini qui vous sauve, Alléluia. Pas vini bandiak pour sauve, mes amis. Dans toute commune, dans le pays d'Haïti, la population était mobilisée. Pas vini bandiak pour sauve, Alléluia. Nous avons victoire. Pas vini qui vous sauve, Pas vini qui vous sauve. Et ça me dit cause à en bas live là, pas vie ni mendiant pour sauver elle. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans Insolite nous pour journée aujourd'hui. Est-ce qu'on a lié côté corruption arrivé Est-ce qu'on a lié côté insécurité arrivé Est-ce que les femmes ne pa méritaient pas de boire à On regarde la vidéo lalo, lalo. Non, non, non, non, non, ça c'est pas là Ça semble avec les befs qui madame. Ah ça y est Mes amis, les gens sont très ils petit non lalo. Allô. Hey, hey. hey, hey. Mes amis, hé hé hé hé est-ce qu'on va côté insécurité à On quitte ça là pour le bafé. <bafeze> Chai saute sous tête, li tombe sous épaules. Mesdames, mademoiselles et messieurs, yon ont un grand palais. Gang, gang, expliqué dans bon timamite qui ça de fait? Dans seulement neuf jours, nous sommes capables éliminer tout bandit dans le pays d'Haïti. Si c'est moi-même qui ou qui mais entendez. Comment bandit yon prend point? Qui fait feyon puissant? En nous suivant sam. Quand nous yon l'on bandit yon soldat, et batiste, c'est un soldat qui n'a pas vu, non? Un soldat qui a remplacé le soldat qui yon l'est, et c'est bien malheureux, il y a pile. Les soldats tombés, il y fait tout ça qui est capable de ne pas perdre. Même là on a petit symptôme de tuer un monde avec un revolver, et Sambral dit là, quel que soit, on est ganglé, on chef gang qui gagne plus que 4 500 cents d'elle l'eau, depuis l'État, ou bien moun qui n'a zone nan, fait tout effort, pas boule, il prend un cadavre, même l'eau gagne 400 soldats avec elle, il n'y a pas existé. Même le a allié, il n'y a pas existé. Même Godeur. Tout pas exister mais, bar... mais faut qu'on ait ça on gain pour faire avec le cadavre là oui c'est un bail qui simple on va dire population parce que on est engagé dans bataille pays OK mm -hmm. donc depuis un chef gang t'a mouru là mais qui sont fait c'est pour la, la police nationale d'Haïti d'a décidé de t'as fait tout dégager, tous, dégager yo, yeah, yeah. pour prendre le cadavre là même il doit tomber côté qui vont mettre tout un grand on est qui connaît on grand mec cadavre là mm -hmm. on enterre le debout mais c'était en bas OK doit euh mettez dedans. Tes Tes en bas. Tes en bas. bas. Mhm. Mm Monsieur pas ganga. Monsieur plus que ganga. Monsieur son grand-mère. OK. Et pas toujours même famille aux. Zamu prend la veille là. Mm -hmm. uh -huh. Ou Hein mes amnes. OK. Vous mm -hmm. chargez amnes non Vous mettez la main gauche. OK. OK. Vous <laughs> prenez trois nœuds, un mouchoir noir, vous bandez main gauche dans trois mois. OK oui grand-mère, on allait le... Ou marrel avec mes ça au mouchoir noir. Très bien. Ou On prend mes doigts là. OK. On met ton poignard là dans ni. Go de okay. glace on fait la manière là avec. Euh. On met ton poignard dans mes doigts là. Ou marrel là au mouchoir rouge. OK. Lors fini qu'on y a, cadavre mm -hmm. là. Cadavre criminel là, vous mettez le tête en bas ou Oui grand-mère, après ça ça passe encore bouche le C est c est tout campé. Vous pouvez faire un nom pour boucher le cunyak. Ah, monsieur, c'est un bot Vous bagla Ah, ok, tu es maçon, cabalistique. Ok, voilà, je connais ton nom maintenant. L'offre une bouche, uh -huh. deux pieds, deux pieds, deux pieds, deux deux pieds, deux pieds, deux pieds, deux chercher on cuit. deux deux kakal baso jete euh euh la meté ladan wop tracer d'abord à terre le visage de l'ange de la mort que ba nous on toujours dit adockien hein? oui. c'est le pentacle de l'ange de la mort ben ben ben ou meté au niveau la dedans toujours bataille pour le retirer comme ça adockien ça dit l'opte li faut raser elle faut en chimère hein? clair ou tracer pentacle ça à terre sous cadavre la tête en bas ou bien on trace son étoile à 5 branches, mais de manière à faire une façon pour le tête en bas. Ok. Ou pas tracer le face à l'Orient, non? Mm -hmm. Ou faire le tête en bas. Il dit deux pieds étoiles et 5 branches qui Ok. à, à l'Orient, qui mm -hmm. c'est S. Mm -hmm. mm -hmm. être et, et supérieur mm -hmm. à l'Occident, tête en bas. Très bien. Et mm -hmm. puis tout dépose Calbasa à l'Amitan. Ou mettez-lui le Ou mettez l'huile le Ou mettez 100 cochons. Vous uh -huh. mettez sans bœuf. Uh -huh. Lorsque vous mettez sans bœuf, vous mettez thé, sable blanc et ladan. Vous okay. mettez poudlet uh -huh. dans ça? Après ça, vous invoquez les douze princes de guerre. Okay. Uh -huh. Chaque prince de guerre sont esprit. Vous faites appel avec eux. Et puis tout. Vous faites appel avec le seigneur de Kama. Le seigneur uh -huh. Kama aussi, monsieur, le 24 de Ok uh -huh. 24 vie ou évoqué 4 et 24 messieurs ça, responsable Kama okay. et ou chef la, mou tout bagay, yo ou okay. sur le même. Uh -huh. Et puis tout, ou quitte l'amp sa, l'humain sous cadavre la. Et là, fin quitte l'humain sous cadavre la, la fait environ 9 jours. Uh -huh. Pendant 9 jours sa, zam ça, nan men, criminel la, la commence manger, ni à kounya la son ou gang, cabalistique grand maître en tout cas tout pour garçon ma konan un, c'était pour nous ni soldat là mm -hmm. mais ou fait en sorte que au fond n'est gape dans la nuit kou la journée pour lui n'a mm -hmm. pas été non, toujours renouveler lui dit mm -hmm. yeah. pour toujours été, et puis tout neuvième joie ou fini mm -hmm. On a qui sera pour le faire le fait que ou te gen le pentacle de l'ange de la mort on va le prendre 3 jours qui pour, elle, qui pour elle, le douzième jour pour purifier espace là. ok qui est bien qu oui mais n'espace ne joue à tout seul tout... tout... yeah. yeah. oui Vous avez marcher manger tout soldats. on un cadavre on a tué on va cadavre ça oui oui oui y il y a poison on est nég calash clés qui nous sans pas qu'on tombé tout le monde qui fait crime dans tombé nég qui réunion qui pour pour composer poison tout tombé donc c'est la raison que les messieurs qui sont tombés ne peuvent pas quitter, ne peuvent pas les perdus le okay. cadavre. C'est parce que si ils tombent de le okay. le, le okay. bon côté, qu'on est, faire de capable faire. Ils ne peuvent pas faire de Moi, je suis longtemps, chaque fois que je suis un policier, ils ne quoi pas faire eh C'est ça je Qui ça le quoi quoi? Et ça me dit qu'il y a un peu de qui sont dans le pays, un pile de qui sont coupables pour travailler pour les gens de sont Quoi ça, les Negres, il fait magie avec. pas oublier le phénomène qui t'a passé en pile là, quoi, des bouquets. Les où Si son voit, ils ont Mais si son est qui regarde dans la police là, qui est un grade, inspecteur, commissaire, ils Negres font pour le quoi Parce que là, comment c'est grade et qualité, ou différent de un simple monde, mm. et même gens, on est qui mourut on prête, alors on pape, on empereur, on vénérable, on éminent commandant, on inspecteur général, de a troisième. Lenné hmm. ça mouru L'obé yo avec café avec tête moun différent de yon chan ki mouri dans rue OK. En tout cas garçon, 9 jours 10 jours l'huile masqué ti a pi facile. <laughs> hey! En tout cas garçon, ouais. Pran bandi a dépenser l'argent acheter sèk tra étoiles et les anges, ta les anges de la mort tout passe pour tout, tu comprends Donc on manchette, bois calé dans le monde facile. Rach, rache. Et puis nous fini. Fini? Fini. Ah, ah. Imagino, Kounyala. vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là. là. Vous là. Vous êtes là. Vous Vous êtes pas Vous Si là. Vous êtes là. Vous êtes gâté. Vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là. mette, Manchette la là il faut faire Et puis, wach, maman bois ou vous finissez longtemps, ah, ou fin à longtemps, oui, n'est-ce a On va avec papa. Mesdames, mademoiselles et messieurs, en parlant de Bois-Calais, série de politiciens dans le pays d'Haïti, si toutefois, si toutefois nous, papa, nous ne pas nous ne pas Et penser ensemble, eh bien, mouvement bois la plave messie aten en main et c'est pas pour sans raison ou a été en silence monsieur sayo nan jour passé yo qui t'es a marché di barricades c'est avenir qui te kon konn marcher si mes Quitte qui t'es konn prend bandi rentrer dans toute institution ensemble avec yo pour craser nèg sa ou pas kadomi en paix non Joune jodia, à chaque barricade qui tombe, papa ici, son groupe gang qui crée d'elle. C'est dans période pays pe loc, yobanou 400 maroso. C'est dans période pays pe loc, jounne jodia, moun, tabac, pétionville, kap qui kap passé, misère, yop créé vite l'homme. Est-ce que messieurs, ça nous carré de camper comme ça, gardé? Non. Nous pas arrêter de camper comme ça. Bon, bon, bon, rappelez-vous, non. Quant mettre André Michel actuellement là, avocat peuple là qui toujours camper bon côté peuple là. Peuple a besoin, on a de boire garçon. C'est qu'on y a besoin. Frères et sœurs bien-aimés, on gardant action monsieur Sayo, dans les quatre dernières années, Sayo qui sont passé là, dans la déstabilisation, dans la pour pouvoir. Donc, est-ce que monsieur Sayo n'a pas mérité un petit boire à garde? ça ensemble. Montez barricade barricades, vous oui, dans la rue. Yes, c'est comme ça. Monsieur, on qu'on a dit monter barricade, fais manifestation spontanée, marcher écraser machine machines malheureuses. Gon paquet monde qui pauvre. Mais comment Mais comment ça c'est Soldat André Michel lui. Il dit fait dans tout bureau l'état c'est comme ça. Vous mettez président dans condition là oui, ou crase le net et bien kounya la ti <c 'en> si bois a fòl pase mon moto garçon. Yes, n'ap crase peyi an net pep ayisyen. Asse le nous rappelons rapèl nou aksyon sa yo. Di fè tout côté dans pays. Neg yo mete di fè, yo pa hésiter mete di fè. Est-ce que comprendre ça qui passer là? Neg sa yo pa ka a lès jounen jodi a. Non, jamais, yon pa ka lèse. Yon pa ka lèse. Yon pa pays lèse. Yon pa ka lèse. Yon pa ka lèse. Nous pa ka lèse. Yon pa ka lèse. nous pa pa pa pa pa nous pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Yo gang stérizon pays, yo craser pays, yo empêcher l'état fonctionner, yo bloquer toute activité économique Joune jodia c'est au même cas bien passé dans l'état et bien nous même nous toujours dans grand goût, nous toujours dans souffrance, nous pas ka Et insécurité et bien nous quité là, nous pas ba un ti bois calé. Non non non, et regardez deuxième vidéo ça peuple C'est à travers le SDP moins qu'on est John Joel Joseph. C'est suite à rencontre que nous avons faire, nous avons parlé. C'est ça que nous comprenons. Mais ils ont en place. Après la lutte-là, ils ont fait comprendre que c'était assiette nous, c'était qui est nous C'était l'ICTE, parce nous, c'est l'ICTE. Toutes nous, c'est ce qui nous capable de nous sortir dans sa que mm -hmm. Immédiatement que nous avez fait accord que nous avez fait, vous jugé que vous n'avez pas décidé de répondre à l'engagement que avec nous. Ils ont choisi, servir avec nous avec nous arbitrairement tametete tout c'est deux yasmine ça la police qui venait dans dans le conseil pour couper les papiers et c'est à comme c'est des des gens à venir faire une opération ciblée similaire exactement en aller clair si la police a fait opération lui dit comme l'entrée non non non groupe gang combien d'armes la police a saisi en aller clair moi pour me faire rappeler monsieur yo prend yo confisquer deux petits forats deux petits forats c'est au même qui était qu'on a porté une mère en bas via dit là pour aller dans manifestation dans mm -hmm. le pays, il y a un pays est un pays qui est un pays qui est un pays qui est un pays qui est un le qui est un pays qui est il pays qui est un pays est a un un qui Là, on parlait de de vite l'homme, innocent. Et si quoi des bouquets nan niveau que l'il avec toute masse gang que l'il a donné là, c'est malheureux que Zenith FM et toute son équipe aient contribué pour le vin ça. ça. <cười> Attends, pour André Michel là, là, bien passé, et puis pour qu'on mette pied la terre, pour le vin bois calé non, non, non, non, papa, ici, dis-moi bien. Kote mette dans ton léger. Nous rappelons, nous jour passé de mettre dans ton léger. Te manchette, papa, ici. Mette dans ton côté manchette, yo. Vini ensemble avec manchette, la mette dans ton. Nan jou passé mettre dans ton tap filet manchette pour kraser le ferendum. Joune jodia, manchette, ça, yo, c'est bandit, c'est insécurité, n'ap chasse pour qui ça nous pa wè ou pour qui ça nous pas tende ou pour qui ça lage population pour compte li côté mateli peuple non nous, nous pas arrêter comme ça non papa c'est pas seulement si bandi d'mère maman pour nous penser ensemble avec nous gros vole, yo qui en ne qui toujours à bataille déstabiliser pour prendre pouvoir ayo qui toujours après gang pour yo tomber dans la transition yo faut que nous veillons au peuple haïtien donc Yo kreye 400 marozo la genn konou. Yo kreye et fantôme 509 la konou. Tout c'est pour faire qui ça Tout c'était pour prendre pouvoir. Pou 20 mois après assassinat jovenel. sans <laughs> so peuple là pas suspend si couler. Ou capable ouais. yo tellement criminel français se bien-aimés. Trois chefs à l'étranger. 4 tombe tombaient la France. Premier ministre Ariel Henry, Gade pas Premier ministre a attristé. Ça qui passait actuellement, Gon bataille entre politiciens ak politiciens. Mais si ça e qui te met ensemble, déstabilise et gang, je ne a pas pouvoir mal séparer. Et qui est victime, c'est population. Sin nous quittons le monde, Eh bien, mouvement brakalé à pape river quand elle suppose river. Parce que qui ça yon te fait, il a utilisé j'en ça sa yon, baye aux pour faire qui ça? Pour tirer chrétiens vivants. Pour montrer ensemble avec la communauté internationale que le président sa klapaka dirige, Folle qui te pays à fond jouer dans la transition. Kounyala, pas blie, y a fait monsieur sa yon série de promesses. Ne était te tellement à l'aise dans tout yé moun. Ne te tellement à l'aise dans kidnapper moun président allait et a fait, une série de promesses. Ils pas respecté. Ils tellement connu façon ils ont gangsterisé diverses zones. Ils ont la police, papa police parce qu'ils ont divisé, écraser la police déjà. Parce que en dedans la police, ils ont formé Phantom 509. Eh bien, qui ce qui va le passer C'est l'intervention militaire. Ils va demander. Pour voir tellement mal séparé, vite l'homme a plaigné et Monsieur qui te déjà montré vite l'homme. Comment pour le tuer policier? Comment pour le sacrifier chrétien vivant? Comment pour le kidnapper moun Comment pour le passer pour le vider bal sous moun Eh bien les que pas joint sa promet li, Eh bien ces même mouvement le continuer. Touye chrétien vivant, faire chrétien vivant courir qui t'es au peuple haïtien. Pas cager campagne le bois non. Pour voir qui m'a le séparé, il y a bataille, à a tout le toute la 5 journée. Mais tout le monde, c'est sous compte du gouvernement qui te mette ensemble avec les frères et sœurs bien-aimés pour faire qui ça. Pour être tout le président pour que vous-même êtes capable de jouer une transition. Comme faut de Comme vous avez des déclarations. Quand vous avez dit, la police pour que vous avez la justice, dit. tout le monde qui a fait pays d'Haïti, depuis 23 ans, dans le système. Il y a 59 ans, il a 60 ans. Il que les gens puissent montrer ce qu'il Donc, moins poids. Si vous ne pas capable de venir, chaque monde qui va le mouille dans un pays à responsable. Toute police est qui sont tomber ne faisaient pas la vie de, de la politique responsable. Parce que le rôle mêmes c'est al y avec Anna Kassisa avec Kiko Saint-Rémi, vous comprenez? dans Delma, il y Van Post, un peu c'est des gens qui finissent d'utiliser pour avoir un avantage et puis ils finissent de voler confiance. Et puis c'est autre pas bon. Il y a mon récourci, Et me dis ça tout autant que je vivais, vivant, il pour mon récourci. La guerre le le est venue à prendre. n'a pas pris. Je me lui-même et je dis faire. lui-même maintenant, qu'elle dégagé dégager les, les, les ténènes, Parce que moi je suis disponible. Je redire à ma bataille. Je ne sentis pas de bombe d'effet, mais je j'ai pris le temps, j'ai te pris le recul pour avoir mener pour enquêtement. J'ai fini de un enquêtement. Je n'ai en. plus ou moins capable je n'ai dans la rue, je Donc, dès que vous avez besoin chercher un bon rendez-vous. Vous avez fini d'utiliser vous. Vous avez pris le bon, vous, bronfen, vous votre chapeau et puis tout le monde choisit. Vous voyez C'est un bar correspondant internationalement ti. Et puis vous même, vous sentir à l'aise. C'est trop lâche. Moi, je n'ai pas de temps que met vim sous table qui me réduit en cendres. C'est dernière fois pour baisser ça dans le pays d'Haïti. On même mon pas joindre reste comme pour y piler. C'est dernière fois négici ta bêtiser avec image monde. Deme du jeunesse de mes compétences pour dans pays Je dis à nos choisir c'est comme ça pour nous connait nous ka fini avec mm -hmm. nous. So Fracé ça bien aimé les cotendé Assassin ça ou pral bataille c'est sous nous yo pral passé, c'est sans nous yo pral faire couler ou de déclarations présumé assassin badio moun ka mouri nan pays a a réel responsable Eh bien pour frère là pour ou, pour pou madame ou pour petit ou pas victime pas de pas bois c'est manche ou pour prendre pour bois calé dans derrière yo tout parce que colonnes assassines, ça, vous qui vous mettez ensemble, vous déstabilisez, vous écrasez, vous brisez, pour vous être capable prendre pouvoir. Je aujourd'hui -jou dis pas que les criminels, là, pouvoir mal séparés, nous peuvent pas continuer à être victimes. Ne peuvent pas continuer à mourir. Chaque groupe gangue n'est pas en bas de la barrière pour que tout le chrétien vivant. C'est moi qu'on a fait. Donc nous même nous n'avons ni deux ni trois choix. C'est filer machette nous. Et puis, il bah y a bon politique qui calé caler. Il bah y a économique bon qui bah calé politicien vicieux qui calé caler. Bah oligarque bah entrepreneur calé bah Il politique Nous pas supposé qu'il pitié pour Yoon. Parce que c'est tout qui mettait ensemble qui fait journée aujourd'ia nous capable arriver dans notre position ça Mesdames et messieurs tant de dernières déclarations ça hein est-ce qu'on ne ka quitter nèg au comme ça pour y vivre et puis pour nous même n'a courir nous pa ba yo bois Nous avons un gouvernement qui a été là actuellement laim ça la vet à l'aduat avec moi même le remerci vous exactement nous connaissons que nous pas petit et gros joujou. Nous connaissons que nous sommes Comment tu faites? Nous avons de là ce chef de gang chez Méchant qui a parlé comment ancien député Tolbe, République Dominicaine sanctionné dans le la gang, te à l'époque. C'est lui qui fait l'entrée dans le mouvement. Je vous dis que nous a passé prendre un bandit on passe prend technicien insécurité et tout nous pas gagne temps pour nous bailler mentir sur bandi en fait déclaration pas vinn di m persécution pour polit politique sommel à la justice juger ensemble avec comment <coughs> fait le pas citer nom les pas citer nom pa l'autre c'est non licité parce que ses amis les am nan mew ki moun ki t'approchou je ne veux dire que permettre que nous et te ka dire faire la une pour après le chemin méchant. Qui a dit qu'on a besoin pour capable, au moins, faire des autres, et soit voir faire des autres, dans une zone commune, quoi, des bouquets, plus particulièrement, dans quoi, des missions Parle avec nous. Mon cher, c'est le premier jour que moi-même, ma bouquette, ça des hommes dans même sens, comme ça, et puis, je prend des voix ensemble avec mes chers de là. Alors les méchants, en fait, ils B Alexis, et bout. Ils à la maison. Ils ont été à la premier. Ils ont la pas Ils ont la soirée, Ils à la maison. on la Ils la maison. Ils ont Ils la je suis un collègue, je suis un petits peu de l'évélation. Je suis obligé de faire un peu de l'évélation pour moi. Deuxième voyage, je suis un peu de l'évélation pour moi avec DM4. Je suis un peu de l'évélation. Le premier corps, je ne sais pas moi, je ne sais pas moi, 75 000 dollars. Ça veut dire que 75 000 dollars, haïtien, soit américain. Oui, haïtien. Yeah. Et puis, même moi et si c'est c'était une décision pour les... Ensemble avec moi, les pays arrangent les pays locaux. Je ne sais pas si à flot. Je appeler, je je pour le des qui la il y a qu'il y a un défi pour le la presse pour le déconseiller. Est-ce que j'ai le dépôt comme là pour moi Est-ce que je ne peux pas passer au fond l'automatique d'elle Parce ce que a des machines qui se frappent pour tout regarder. les problèmes de vie. Oui, même si j'ai fait un accident. Je vais faire un démonter en variable sur moi. C'est parce que je ne vais pas passer comme là pour moi. Je ne vais pas passer comme là pour moi. Ça veut dire ça veut dire qu'il y a un bout. de ces 000 dollars, 20 et sur ces 000 dollars, ici, les moments un moment là mon cousin il y à la à avec attends ou les manchette tout toujours <coughs> on entend des chansons ça nos peuple ici. <coughs> des mot, soi manchette les amen alors on a invité tout le camper parce que nous voilà faire quelques exercices <coughs> avec manchette nous tout le on camper parce que deuxième <coughs> mot, ça c'est manchette les relés c'est très important. Alléluia. <t 'en> Alléluia. Mesdames, mademoiselles et messieurs, pour Jean Bois la, pour Jean Bois Kalea, avancez là. Si vous êtes red comme ça, papa dans deux, trois mois, je vais c'est bandit qui capement l'intervention militaire. Et bandit qui a l'intervention militaire. Actuellement, la pepahisien mouche mouche pas voler dans le village. La police rete sou sous deux pieds militaires. Ils sont en prison actuellement, en dedans bas -li. Mdou, jambou a la la de Basel. Nous red là, dans la rue. Deux mois, nous, Québec, nous ne savons pas, nous ne savons pas, nous ne savons pas, nous faire coup de tête en basse, pas, nous le savons pas, nous ne savons c'est un bandit pour demander une intervention militaire pour sauver la population. Je vais vous faire croire, oui, ça m'a dit. Qui te à la, la chante. Yes. Nous cédons mon tranquille, nous cédons la peine, nous la pour la peine. Mais nous prenons bon dieu, la pauvère y bon dieu. C'est lui-même qui dit nous, pour nous acheter moins cher. Massa Penny, the money of the Massa Penny, the Pour si pas gagner, pour y avoir acheté. Par où ça montre-nous comment manchèrent la importance. quand personne ne veut comprendre. C'est de la parole, Jésus t'a parlé. Parce que Pierre te répond. Comme il y a porté mon j'ai mon chef. mon chef. j'ai l'église l'a porté mon Seigneur c'est Si la mon Mauve Et Mesdames, et messieurs, on comprendre, compris Jazz la mauvaise faut acheter mon chèque pour nous gagner et nous gagner. Gagner, mettre Newton Saint-Just qui sortit dans silence, silence. Depuis plus de semaines, papa ici, pelle, pelle, pelle, sous réseau social, oui, mettre là, c'est Adventiste, il pas capable de représenter. C'était votre doua, n'a et Mettre Newton Saint-Just fini ensemble avec ça. Il répond tout le monde. Mesdames, mademoiselles et messieurs, <gélis> se oui. moi, invité, ou tendait. Mette Newton. Et ceci est... pas Société Banana. que Eh, j'ai mauvais Aïe, aïe, aïe, garçon Voilà, il y a un peu Et nous remarquons en péril. Voilà. Et Aïe, aïe, aïe. fait là. vous ça on en fait le débarquer, on en fait le junior Faites-toi On fait junior qui est ah. en deuxième position, chapeau rouge, il changeait Et on pile Et... Mais L'amour sans jouer, euh, c'est votre les Vitez l'homme de... innocent, c'est volu, les Mais... eh, Oui, nous jouons à faire une cérémonie, Je ou gagne brun. point. Et ça, qu'on a dit, oui, met Newton. On a fait cérémonie, on a fait kidnapper les gens, on a dit, diable, c'est ci, diable, c'est là. Et ça, on a dit, on a dit, les gens qui ça, beaucoup de gens ont désolidarisé avec Vitélhomme, et l'homme a son jour, et on a l'autre monde encore. Donc, on a demandé, pour qui ça va, on a avec les gens. Les qui dit c'est ma là. pour qui ça, nous parlons dans la mission, on a fait le vin avec quatre membres de la mission, Adventis, qui l'a dit, qui nous? Vous parlez de mission et comme journalistes, à chercher pour que sa mission parvienne à récupérer un bulletin de oui, directeur ben oui. et comme bah, ça va au mieux, ce directeur activité là et oui, ou directeur G au mieux. Oui, depuis une petite commune et tout, et ben tout ça, c'est Gérard. On dirait que le Paraguay me communique c'est Gérard. Moi, lever notre jeunesse avec des adversités, Bolacré, mais nous, toute nette, nous JA. Mais elle m'a donné notre mission quatre membres moins. Qui fonctionne donc c'est pour ne pas oublier c'est pour ne pas oublier. ça veut dire là où tu es qu'on dans toute activité les advertisements pas je l'advertissement c'est où, sous ça cap -so na ici. Oui, nous nous qui ça qui a bouche mon politique que dans parce là je pas faire des autres méchant à eh, tête nyam nyam. Nyam nyam nyam. <laughs> eh eh eh eh Hé, papa, ici c'est bois, et coupé zo! Ta de man yon pas fouti en forme comme ça. t'as ha, pas fouti en forme comme ça. Yon rivek a y ba on tout endommagé. <laughs> ...ka Parce que, aïssé en général, même la kagon élection, le faut le voler quand même. Oh, toute élection qui fait, Dernière élection de l'élection, il toute a toutes nos tout qui se passent, toutes de voler. Je connais que le président ne pas déranger. nous connaissons très bien que pendant plusieurs années, moi, aller, nous empêché les ne qu'est ce qu'il y ici, dans le secteur privé. Et pourquoi nous Nous avons toujours dit c'est à a de combattre les avec vos doigts. C'est ce qui a C'est ce message et ce signal d'unité qui fait mon peur. Bon, on nous dit oui, il y a raison. Mais si vos doigts de l'élection, c'est un acte de grandeur. Je ne sais pas si tout le monde est haïtien. Eh bien, il croit que c'est une unité dans le pays pour sauver le pays. Amen. C'est ça, ça qui est important. Oui. Pour ça, on ne peut pas dire que le cerveau doit choisir son rôle. Il incompétent. C'est le débat qui a besoin. Oui. Puis, pour finir, oui. l'on est dans le procès électoral, on est juge. On est administrateur pour le dire, tu as casquettes. Il n'y a pas de verre avec le progrès de la salle, il n'y a pas de action pour le bando. On peut le décider au niveau BCN. On ne peut pas le dire au nom de la loi, on nous dire au nom du décret électoral, au nom de la Constitution. Donc, vous devez choisir, je choisir je suis sûr qu'il est capable, dans moment, ça jouer le rôle plus bien. Peut-être après deux ans, après notre élection encore, on va choisir le même moment. ça passe pour ça, on va demander compétence, mais surtout le monde qui a un engagement, qui ne font pas le faible. Parce que nous, on va faire le procès électoral, pour changer les résultats, même dans l'ambassade. On répéter ça pour nous. Non, est ça. Ah, j'ai la vie ça. Ou. Mais Newton ne sait juste pas dans la non non ne va pas ici. Il, il parlait ensemble avec nous toute la cette journée, Cap a fait qu'on est Willis 17, date. Il pas le droit représenter secteur Oui, il représente secteur Et alors nous, tous les Haïtiens, dans famille, nous avons des vieux gants. Des vieux gangan un vieux pasteur C'est un Haïtien tellement hypocrite. Non, son nation, papa, ici, tellement extraordinaire. Ce vous pas pouvez pas comprendre. Depuis que vous avez arrivé, je n'ai pas L'autre des Haïtiens a prié chaque jour. Oh, Jésus, différent de la là. <laughs> Et puis, l'alkay gangan pour le connaître, ça passe. L'alkai le loyer, l'alkai le famille. nan, ta boutonnette, papa, ici. L'on dit, c'est un tel ou l'alkai gangan. Ou pas supposé comme ça, ou pas supposé de bon. C'est à jour comme ça. M'appelle de bon Dieu. A <laughs> ah, ici, toujours appelle de bon Dieu. Toujours appelle de bon des en fois, fait, nous parlons, nous nous voulons <laughs> et pour nous. Nous ne pas aller, nous ne pas mais comme nous sommes une famille, nous voulons nous pour nous, pour nous connaître. Moi, je connais des missionnaires qui étaient malades. Bon, et pas tout papa peuple ici. Je connais des missionnaires qui étaient malades. Des missionnaires qui ont des problèmes dans le pied. Et pour travailler ici, quand c'est madame, adieu. ça qui passe... Gangan a passé dans porte d'elle a sorti équipe missionnaire a rentré. il a vienne prier. est-ce que vous comprenez ça m'dou dit Équipe missionnaire a dit la paix, il répond Lyon comment nous yait, tout le monde à ça oui avec Jésus tout va bien, n'a continue continué la prière. Oui mon Dieu qui a fait le bagaille. Et puis Gangan qui t'entend, il a ta fin recette pâle. <laughs> li passe n'importe de à le so la Non, Papa ici, son nation tellement spéciale. yon baga extraordinaire. Et puis tout gros chrétien, L'autre la sénat, de la république. Tout jouni n'a dit, monsieur, pour n'importe ça, il faut gérer son sou, oui. Mais est-ce qu'elle elle prêté l'appré lappré c'est Se somme 91, il te recite. nous Et non mouche, prenne citron la l'appré-té-gange. <laughs> ha, ha, ha, love my country peuple haïtien. Le numéro 305 731 6742 42, c'est le numéro pour les kounya hein? pour participer dans l'émission. Hein? Après bandi on fin prendre bois calé qui es ou t'a remé prend bois calé. Sou ki équipe moun k'a passé pays amis, c'est qui faut souffrir depuis un bon bout de temps ou pas ka la cage ou t'a remé bois calé arrive sou yo. Donc n'a prend yo youn après l'autre peuple haïtien. Allo, bonsoir. Allo, bonsoir. Bonsoir bonsoir, qui côté vous nous Ah, uh, Michigan. Ça fait plaisir. Donc, comment bois uh, eh, eh, est arrivé bon côté Pau dans pays les États-Unis d'Amérique Ah tout va bien. est-ce que ça faut qui m'appelle Faut m'appelle. Oui, on va parler Fouko. Fouko Faut Bon, je uh -huh. Bah, vous un message pour moi. Ok, ou en ligne ou a capable de passer ce message là? Ok, en 46 m de Haïti, depuis 47 m de Haïti, les gens qui sont à Haïti, Haïtiens pour la rue, ils ont tué ma koute. Mais tout petit grand ma koute, a tué tout. Mais le grand ma koute, il y a la médaille, la médaille, il y a la kaze de Sali na veille, Mm -hmm. Et puis, yo, yo fait so, mm -hmm. so, y a ici. Donc, yon tout nèk ça. Donc, yon fait tout nèk a même ki tout nèk ça, a tout a tout le pays. Il y a tout le Gen, nek, ou gen fonte la fonte c'est droit du Par contre, yon la fonte nèk, ou ou je la fontan, yon a tout ou ben, yon a la tortille, Député, réalité. Par contre, il y a même l'acteur qui a qui tournait mais parce a qui longtemps Donc, ça a fait, il y tout sa, eh, ta kou, le monde ça. Et coup les faits là, les yo ils font façon yo d'un coup j'en ai pris a la, les filpons qui qui gâte, ou les vous fait ça immédiatement vous finissez commencer à tuer tout tout tout et puis les gros qui a passé il a la police la police et pour ce peuple là peuple entrer et puis vous sauvez tout les gars et puis même à la donc là pendant ça a fait point il y a ont point avec tout et puis là parce que si vous passez là, beaucoup de vont sauver ça. chacun. Ça, Donc, passe, ça, les peuples qui ont tué, tuer ma coute, l'église catholique, avec l'église protestante, mais avec les communautés internationales, ils ont parlé avec les peuples, les peuples pardonner c'est pour ne pas tuer mon encore, à ces mondes mon pays entité et puis on fait peuple des plans grand avis mais que après ça ils vont de tuer mon même jour encore même balaya la et commencer mon jour encore merci merci amis pour participation on so, a parlé on a parlé place ensemble avec l'autre monde parce que non m'abdou l'autre c'est le bal madou tepsa sous sous bien le tepsa pour pour jouer pour pour aller pour attendre c'est pour les radios ici les radios et e, métropole y ait mm -hmm. tepsa d'accord famille merci merci beaucoup Oh oui. D'accord. Ok. Bye. Bye. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Allô. Bonsoir, chère madame. Comment est que vous êtes? Qui est côté ou vous côté nous? Je suis de Orlando. Ça fait plaisir. Nous, en que grâce à Dieu, nous ne pas à Comment la vie est? Oh, Jésus, nous très bien. Moi, j'encourage et je vous travaille, ça peut faire. Uh, moi applaudie on me dit bonjour merci pour eux même um, you know mais parce qu'elles en différence en différent pour me pas dire un mot on me um, dit que bah moi mm elle est en tant que haïtienne -hmm. you know pour me dire la vérité um, moi moi on nation qui parle injustice on pays par injustice you know c'est ça qu'on fait on pense à mes deux-là, là, moi, je viens de regarder tout ça, c'est un téléphone, notre téléphone, notre station, notre, you know, c'est comme ça. Mais là, je viens de regarder les petits fous, les petits chènes, les petits pour ça qui est passé dans la famille. Là, Nation doit être en encampé pour faire ça, la frère, je ne suis pas comprendre ça. Mais là, je viens de regarder ce qu'il faut. Je suis malade, tout partout, tout, depuis ce tête jusqu'au pied. Je suis malade, malade. L'homme bien gardé, secteur privé à la donne, politicien falsaire à la donne, vaudouise en bocor là-dedans, cache là-dedans. L'homme bien gardé, mon homme pas fait méchanceté comme ça à tirer le monde, bon, il a pris à C'est un bocor qui balle au point, qui fait fait ça. On démon qui m'entre dans monde qui a fait à la fête. Na à la manchette, la manchette, tout démon volé. Femme. Bon, j'ai bien. <laughs> Exactement. Parce que la démon, <laughs> on a un monde. A bakale tout, tout démon volé. A bakale a retiré Exactement. Parce que démon, Satan, Satan, bon, bien. Satan paré, <laughs> mais nous <laughs> même l'homme ou fait l'image, bon Dieu, il est c'est pour le détruire. Vision, c'est pour le détruire. C'est ça la fête. Mais, on se le bon dis nous bien. Ah, malheureusement, il y pile qui prend un bon Dieu mal, qui prend Jésus mal, qui a fait tenter, qui n'a pas la foi dans bon Dieu. Mais bon Dieu existait. Bon Dieu existait. Si nous même haïtien pas prend bon Dieu avec tout cœur, nous. Comment pour payer ça, c'est délivrer laisse ça bon avec, avec mes doigts li, mes gauches li, là, pour un qui, que non, nous dépend de lui-même. C'est pour nous prendre Jésus avec tout nous même pour payer en délivrer. Qui va gagner pour nous dans ça? Qui va gagner ça euh, dans non, ça? Non, non, non, non, pas qu'à rentrer dans la partie ça parce que chaque monde gagne. Chaque monde qui croyait yo, donc, même j'en ai l'évangile la gè moun, monde. Même j'en ai l'évangile la qui moun, monde. Moun qui a fait mauvais acte, de même tout, dans tout des parties. Parce que je ne dis, pays le si vous dans une situation qui est difficile, et situation difficile là, c'est qui ça? C'est que, ou capable, même l'église des pasteurs, moun qui a mm -hmm. l'évangile, ils ont participé dans tout les présidents, mais aussi dans Et non seulement ça tout là, et non seulement ça tout, ou gagné, des prêtres des CPJ parti derrière yo pour que parce que yo participer nan plus pile zame ak bal en dedans pays de même tout bon côté vodouizan yo nous capable di même dans l'évangile, la charge est gros malfaisant caché là-dedans. De même tout dans vos doua, il y a un paquet de qui caché là-dedans. Donc je ne dis nous pas qu'à na question de chrétiens évoluisant parce que à venir pays avenir payé, pays pas dépendre de bons chrétiens ni de bons évoluisants, mais ils dépendent de bons citoyens. Donc je ne les que nous gagnions connaissance, nous gagnions connaissance. Donc nous pas qu'à quitter des dérive, ça va passer. Parce que dans série de pays, nous sommes capables qui pas même sous question de foi, mais c'est la loi qui fait bien marcher. Donc c'est respecter mm -hmm. ou respecter toute loi qui fait que êtes capable à bien fonctionner. Mais chaque monde qui a sur y'a côté. Est-ce que vous comprenez ça, Mabdoula? Donc, je vous dis avec question bois calé, nous pas besoin qu'on ait des c'est pasteur ou c'est pasteur ou c'est paste, garder nos gros prédicateurs ou te gang, -gan, ou te participer dans gangsteriser pays. A, eh bien, pas gagner ou pas boire, c'est bois calé bo lié parce que faut population en vivent en paix et tout faut que doit chaque gren haïtien respecter ou pas obligé de tenir ni tout pas obligé évoluisant bon d'accord. bon d ernier, d ernier pou nou finis, foko. bon dernier dernier bagage pour nous finir foko m'dis bien notre vision haïti c'est c'est nous-mêmes raï ra, ça. moi j'ai depuis j'ai 46 ans sous tête moi Deuxième fête, mes amis, payant tête en bas, Jésus de Nazareth, qui l'a pour bah, ça a fini. Bonjour. nous, nous-mêmes, haïtiens, pas haïtiens, nous besoin éducation profonde. Pour nous guérir, pour nous guérir, nou au sens de, comme si pour nous, au, au, au sens de tolérance. On si a, on a sens pour me dire. Si au président, vos vos corps, ou au président, payant, en votant pour président, ça passe. C'est pour nous toutes mettre tête ensemble même que ou pas ou pas fa, faire 100% pour nous accepter, pour nous accepter en tout en tout avec temps-temps tout, n'a critiquer ça faire mal. ce n'est pas ça pour nous tous, yo, nous pas doit tout yo pour nous déchouko. Et puis tout son grand en fait. et puis et puis pour moi même moi ouais, on s'au faire même que lui toute population hein, pour nous craser, e pour nous voler, pour, pour retourner pour nous retourner encore. Donc, nous tous ensemble, on nous nous ensemble pour nous sortir dans ce ça. Merci, merci pour la participation. Merci pour la participation, chère madame. C'était un petit. Bon Dieu, ben nous Bon Dieu, ben nous Bye bye. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, très cher. Comment la vie est-elle? Comment vous est arrivé à la caille? Où est-ce qu'elle mérite? Et puis, Clis, toujours, garçon. Y'a, yeah, il mérite plus, <laughs> Ça fait plaisir, vous parlez ensemble avec Peupla. Y'a, yeah, content pour l'émission que vous avez faite. Ça fait plaisir, merci beaucoup, très cher. Ok. Pour Et... mm -hmm. nous, de yon problème nous avons un problème, nous-mêmes, haïtien. Si tout, normalement, l'élection. Haïtiens n'ont pas gagné un choix normal, ils toujours fait. Ils mm -hmm. finissent voter, mon ça. Nous sa bali encore pour voter en l'autre ils ont le pour C'est que ça payé. nous, il faut de faire un choix. Des nègres n'ont pas pouvoir. Parce que c'est des nègres n'a pas mettre pouvoir avec tout ça, moi qui a dit qui est essentiel, mais ça m'a bien peut-être été essentiel pour moi, mais pas essentiel pour tout le capitaine de vous. On allait plus rapide dans l'intervention en famille, parce qu'il y a plein de monde qui voulait parler. OK, OK, OK, OK. Nous avons un secteur intellectuel qui méritait un bon bâton. qui bâton un parce que, vous-même, il y a l'école, il a diplômé. Non, non, non, éducation, yo. Mais, yo, problème, yo, gay, y like, you know, you know. mm -hmm. uh, we'll a une série de nek qui pas même faire certificat, faire faux papier pour yo. Pour nek, qui vine sénateur, vin député. C'est tout à fait normal. Yo, même, y a un petit C'est tout à fait normal. Les nek, qui vin pour un pouvoir, yo, même, pour yo, parce que yo, gay, l'esprit, yo, même, yo, sort. Effectivement. Et tout comme d'abdi, parce que yo, l'autre, moun souligne, pour m'baye, chante, yo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, bye bye. Bye bye. Allô, bonsoir. Allo? Allo? Bonsoir, bonsoir, comment est bel garçon, comment la vie est? Bien bien, merci, belle femme, Nous très bien, grâce à Dieu, comment bouakale est arrivé bon la caillou? Est-ce qu'elle est claire ou bien est-ce qu'elle mérite toujours? toujours Boakale est assez mais. Est-ce que Boakale a le résultat? Un résultat. Vous comprenez, ça me pensez? Je pense que le plus gros problème que nous avons dans la vie, mm -hmm. c'est qu que qu nous ne connaissons pas qui nous sommes. Nous ne connaissons pas qui nous identifions. Effectivement. Quand nous avons dit « bon Dieu merci » nous avons identifié les ennemis. Les ennemis, c'est que nous sommes tellement âgés, nous avons ouvert les bras, nous avons sommes dans les pays. Mais nous sommes dans les pays qui est entrent tout fort. Le monde nous raconte que nous entrent tout fort. Parce que nous sommes tous développés, les petites choses. On va essayer de pêcher, on dans la mer parce que la médaille est riche et puis papa de tête. pêcher, mais on est poisson. de nos petits petits marins le monde. pêcher et puis on a de la mer pour acheter poisson dans C'est comme ça? dans le pays. On va venir après je nous, nou identifié oh, Le je a fini de nettoyer, sans souligner, pas même ne, si pa, mm -hmm. si si pa non yo, sa yo. Eh bien c'est pour nous connaître qui parce que plus gros nous nous identifié yo, so, Effect, effectivement, nou merci, a merci a sa bon salut, et puis bois merci pour la participation, Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, Foucault. Bonsoir, comment est-ce que tout Bagay en forme? Comment Bwakale arrive est arrivé à la caillou? Est-ce que tu as parlé de la population? La passe passé très bien, Foucault. Maintenant, et Floride. là. calais a passé très bien. Et s'il demande pour gagner en plus, il a donné ses numéros. Ah, eh bien, côté nous, c'est pour nous mobiliser, supporter les gens qui en Haïti pour ne pas parce que moi-même, vie pour la diaspora ait débarqué. Nous ça, c'est ça, c'est ça, c'est c'est ça, la Kainou nou bakale, nou anvial la Kainou nou bakale. Eh bien, frère moi eh bien, pendant que nous même nous déions, nous continuons à mobiliser, donc force internationale là pour prendre responsabilité, et non seulement ça tout, continuer à mobiliser, continuer à supporter les gens qui sont en Haïti, pour nous ne pas pour pas parce que nous connaissons une situation en difficile. Et faut pourquoi nous besoin étrangers encore? Quand nous y là ou où qu'on est étranger, pays, qui ou viennent qui ça vient faire? ou nous besoin là encore? Quand nous pas pour étranger, moi pas dit pour étranger au dessus moi dit forcer responsabilité, même type responsabilité parce que nous nous yo dans toute sa capacité pays d'Haïti va rester dans Donc nous même qui déjà. Nous, même qui déjà de pays, il faut que nous montions des organisations pour que nous bâillons sa réponses, réponse, fait comprendre, pour nous faire reconnaître que pays d'Haïti, les grands têtes, nous capable de toujours collaborer ensemble avec nous. Mais nous pas besoin pour yop, nous occuper. Non, nous n'avons pas besoin de ça. Nous pas besoin de ça encore. Ça qui passé nous pas besoin encore. Effectivement. Merci pour la participation, famille. Merci, vous-même. D'accord. Allô, bonsoir. Foukoukou, euh, comment est Ma femme gars, ça dit Je suis de parler aujourd'hui. seulement fait passer, ça fait plaisir. Mais mm -hmm. pour y a bonsoir. Bonsoir, la lève, il y la le belle, madame? yo yo la a Il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 c'est un insécurité. Oui, oui, oui, oui. Merci pour la participation, belle maman. D'accord. D'accord. D'accord, notre famille, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, Foucault. Comment la vie aille? Pas plus malgré ça, Dieu nous l'a regardé. Belle maman, comment senti-vous qu'elle aille? En tant que grand monde, comment est-elle? Est-ce qu'elle mérite toujours ça passe. Nous avons besoin besoin à la capter parce que ma barre quelque temps mais c'est mon moi faut mal la capter moi. je moi maintenant de l'ordre du garçon mon cousin qui est mort oui mon cousin a folguin là folguin là pour cagney on. Aïe aïe aïe faut beaux. Folguin ciel là bataille oui. situation elle est encore bataille. Eh bien ok passez bonne nuit. Merci à vous-même tout belle madame. Ok chérie Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Comment la vie a bel garçon? Eh bien, la vie a pas plus mal pour nous, non? et les Toute sont en forme, toute les en forme, dans travail. Comment aller? la à et si M. Assandali, il y pour un député, sénateur, directeur, et ministre, et pourquoi pas arriver sous Michel Matéli, et ce gros danger là-dedans, il y a et et et Gratia Delva, tout le monde qui peut participer, qui peut être financier et bandier. Il y a eu l'impression arriver sur tout le monde et pour au avoir eu le parce que le c'est pas, il y a eu arriver au niveau et l'assapation, il est supposé arriver sous tout, tout, tout le monde et il n'est pas supposé craper. Voilà, si il est craper, mm -hmm. et... et sa... comme si il est couper Et il est venu de exactement. Ça Il n'est pas supposé camper, pas supposé ni samedi, ni dimanche. Dimanche, samedi, dimanche, c'est comme si c'était lundi. C'est même bagaille là. C'est vraiment ma vie c'est vrai, même dans le pays la côté Écoutez que et nous sa guerre qui pas arrivé parce que moi je tout ça qui a passé et moi je vais capé capter de Red-red. Ah, c'est pas même red-red, ça ça red ah un ah c'est pas ça la un ça veut dire que au marché prend tout le monde qui est péché, le marcher. Prends tout le monde, marché prend, tout marché le marché marché prend, éliminer, marché le marché pas Ça le monde, prend, le monde prend, le qui t'a le qui le marché prend, le marché prend, le marché prend, le c'est prend, prend, prend, en tout cas, déboutément, j'ai l'argent Shango ou payer Shango quand même. Merci pour la participation, famille. Merci, vous. D'accord. Merci moi, Merci moi, Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment la vie a Très bien. C'est Foucault. Un côté, fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Comment on commence avoir ou est-ce qu'elle mérite un petit sauce ou bien après le sec Comment elle Oui, c'est un peu de C'est tout ça que je veux dire. Parce que quand vous sous zone, on fait côté un côté on fait un côté Vous Effectivement, il faut que le pays ait délivré. Maman arrive, faut que le pays délivré. Merci famille pour participation. Ok, d'accord. D'accord. Allo, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. <coughs> allô. <coughs> allô, bonsoir. <coughs> allô. Oui, allô, bonsoir. Comment est famille, comment la vie a été Jésus, je ne pas plus mal, non Comment est-ce que la garçon Bon petit calme, non Allô. <coughs> Oui, allo, comment on va garçon les Est-ce que vous cal dire que maintenant même Est-ce qu'elle dit Pour moi-même, on va bo bo les bois. calé avait dit la Le... peau ou toujours. Oui, la peau ou toujours. So, C'est là vous pour un Michel là pour un Don Gato. C'est là pour un business euh, Boulosio. là vous pour un business Dimitri Vob. là pour un... Comment les comment les avocats ça encore euh, avocat peuple là business yo qui parce que c'est l'argent payé qui vos legs qui fait a besoin <rire> c'est peut-être oui. qu'après mal pensé on nous besoin et eh bien bye bah, au bracali mais business yo <rire> yo qui donc on a besoin de monde qui pour travailler. il a l'argent payé à vos legs non nous pas visiter nous va visiter ça au même c'est toujours ça, ça, ça qui fait nectar toujours là nous n'avons pas de trafons ça vous même, même, même, même, Et puis, nous mettons pas de tout business. Nous n'avons pas de faire Nous pas de faire garçon. garçons. Nous pas Donc, c'est le monde qui a des problèmes, même a nous retirer Mais le business, c'est l'argent nous. C'est l'argent diaspora c'est l'argent pays c'est l'argent tax nous. Donc, nous, l'argent ça nous fait tirer. Nous sommes capables de tirer l'argent. Mais c'est le monde qui a des problème pour nous correspondre à ça. Et lui avec Pati Iso, euh, eh, comment vous voulez encore Iso? Malheureusement, nous perdons 10 ans. allô bonsoir. Allô, bonsoir. Comment la vie est? Nah, grâce à Dieu, nous en forme nou, très bien. M comment, comment boire bon la carrière? Comment nous sommes petite limie. D'abord, grâce à Dieu là, nous, nous, avons bien carré là. Mais simplement, nous devons plus les les toujours. Ah, ok, ou besoin, mais ton ti sors souli. À l'aise. Effectivement. Asse nous besoin d'un pays, nous Foucault. Nous besoin d'un la... pays, nous pouvons d'un pays. Nous pouvons d'un pays, nous pouvons d'un pays. Ça nous... a fait plaisir. Yeah. Pas de yeah. problème, famille. Merci beaucoup pour la participation. Ok, pas de problème. Ah, ah, D'accord, bon, bon, merci ou même tout. Pour l'autre ami, allô, bonsoir. Allô, bonjour, Foucault. Comment la vie aïe, garçon? Comment comment la vie aïe, comment la vie aïe, la vie je suis depuis Canada. Avant, boire. Bon, ma, ma avant de commencer à bois. Bon, m'a je suis ma faire Je suis deuxième fois? Madame Je suis Coucou, gardez non, bon c'est mon c'est ça. Merci, famille, pour les non, non, non, Allez, allez, Foucault, bonsoir, à demain. Hein? Merci, vous m'avez tout. bye. Pour l'autre, Zami, allô, bonsoir. Bonsoir, belle Foucault. Comment Foucault, la vie aille? Nous très bien, grâce à Dieu. Comment, comment, comment, comment, allez allez comment, comment, comment, allez, allez. Ah, aucun bois, aucun bail, pas. Eh, je Eh, pas. ne pas, dans qui pas, ne dans pas, à Kachouboumbil, dans de la séance, révolution organisée. Et moi, oui, je suis d'accord avec moi, mm -hmm. non, je sens que moi, révolution, mais et, nous ne connaissons pas comment Effective. ça. Effectivement. Euh, euh, euh, Donc, mm -hmm. mais nous, nous pas ouais qui euh, euh, qui organisation, qui ça nous fait, mm -hmm. après. Donc, c'est un côté victoire, ça, sous... Et, et encore, euh, ça me, ça ça me, ça me, ça ça me, ça me, ça me, qui ça pour Comment leur qui enfin. est 000 pour qu'il y ait un de pour Effectivement. Pour nous, ces pays ça, ça veut dire qu'ils ont plus Effectivement. Ouais. Ou effectivement. Peu, on même, ou, ou vivre là-dedans, moi-même qui ai 38 ans, depuis de tout qui qui a souvent, qui a souvent, qui euh, a Marvin, il y a un la est et en plus l'autre en photo, C'est la carrière qui du parce que la réalité est et nous avons tomber dans le plus de Haïti avec Haïti, c'est l'hôpital qui le droit Et nous nous avons nous avons fait, nous avons fait, nous nous avons fait, ça nous nous avons nous nous nous nous donc après l'indépendance de de nous prenons prend disposition venir ensemble avec le plan politique pour comment nous sommes capables de relever économie pays a, et non seulement ça tout protéger l'indépendance donc en ce sens je vous dis pendant que pendant que nous avons pendant que nous important pour chaque haïtien donc penser après nous finir. de tu bandi Comment nous pral structurer pays? comment nous pral mettre sécurité capé pour empêcher de sote côté au sorti pour vinn gangsteriser pays dans n'importe condition. Merci c'est une si belle question famille. Donc ou même en tant que haïtien responsable, bon, bon, bon, moi même bon, bon, responsable, nous tous doit engager la bataille là. suis d'accord ici oui, c'est bon moi dire un grain de moi avant, avant, avant mon qui mm -hmm. Et après l'indépendance, nous sommes. Nous, nous nous avons c'est nous-mêmes, nous nous c'est nous c'est nous nous c'est nous pour nous jeter des têtes ensemble, pour nous donner un bon leader, pour monde qui a une vision, un monde qui vraiment aimé le pays, qui a une vision pour le pays, pour mettre le pays en bonne pour nous, nous sortir de la rue. Parce que nous pensons faisons l'évolution ça et puis nous faisons l'évolution Effectivement, effectivement. Bon, En tout cas, Frépam, le pays a compté sous. Donc, Haïti a besoin, il a besoin de nous toutes. Donc, c'est le même qui a une ligne pour faire ça, parce que le monde qui a fait Mario seulement pas qu'à triompher. Donc en ce sens, nous-mêmes, nous avons bien pensé, il a le temps pour nous mettre comme nous de tout pour nous battre ensemble avec Force noire pour nous prendre le contrôle pays. Donc si ans 7 commencé, il a le temps nous-mêmes pour nous sortir dans le pour que nous capables avancer parce que ce n'est pas un bagage qui est facile. Gagner contrôle pays, c'est vie ou, ou mettre sous là C'est des salines des choisis faire faire l'ensemble avec toute raison. Donc, je ne dis pas à nous quitter Force noir depuis 1804. continuer à faire. Donc, il faut que nous mettons nou ensemble, même gens, ou poser des questions. Donc, c'est nous toutes qui pour réfléchir puisque le pays a besoin de nous toutes. Merci pour la participation, Famille. D'accord. Merci à vous D'accord. Allô, bonsoir. Alors, bonsoir. Et moi, mm -hmm. like, mm -hmm. bah, je vous dis que nous avons un paquet de ressources, non seulement dans en Haïti, mais après nous finissons la ce pays, nous avons un peuple qui connaît, nous n'avons pas besoin de compter sur les blancs, soi-disant, les amis, qui va sont pas les nous même nous avons diaspora.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 oui, on va nos cafés. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la participation. Après, on a pris nos derniers amis. Allo, bonsoir. Allo. Oui, allo. Hey, comment y'a garçon? très bien, Foucault. Oui, enfin, oui. Comment va le bois chez toi? Est-ce que boua kalé? Est-ce que boua kalé? Ah, moi, je boua ça... Et pas, et et voici a participé, Aïe aïe aïe, Aïe aïe aïe, bon Dieu. Tout autre que négio, pas débranché. limite côté que qui Effectivement. La Véme dit parce que faut débrancher les alors, quand je dis que ça bois puis André Michel, tout bon monde ça qu'on gardé la République. bois. Ne, boi. mm? la e, so, a la République. Michel so, a gardé la République et son là et pour bois j'en ça. Il pas qu'à retourner dans le encore. Et d'ailleurs, tout, qui est un exemple sur série de politiciens qui là. Il responsabilité. Normalement, c'est exemple, son exemple, exemple, son son exemple, son exemple, exemple, son exemple, Mais pour les communautés internationales non communauté nationale communauté la blessure et pieds dans le bac à la pour dire protéger bien les aïeurs pour dire protéger les aïeurs parce que c'est eux-mêmes qui pourraient gagner des série de pays encore c'est eux-mêmes qui pourraient gagner une série de pays encore et baga ça qui pour suspendre baga ça supposé suspendre pas accepter communauté internationale à entrer dans le pays à l'est nous calliver sous les aïeurs parce que il faut boire qu'elle a partie de la yo non il faut boire qu'elle faut boire qu'elle a partie de la yo oui oui, mm. il si y a pas passé prendre exemple. Si de, bon même pas dit, pas dit tout parce que faut gagner qui pour dire que je regrette que me t'ai rentré tête dans pour ça. Non, faut dire ça. Faut regretter ça, faut dire ça. Effectivement. Mais mais tout pas passé, mais ça qu'a préter eu, c'est mais bois calé pas fini pour André Michel rester là. Ah <laughs> Merci so. pour participation famille parce que mm. l'autre ami qui après les longtemps là, la. pas <laughs> de problème coco, c'est D'accord. On <laughs> prend dernier grain d'amis <laughs> ça, on dit allô bonsoir. Allo, bonsoir. Oui, Allo, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que en forme oui. Comment est-ce que la Eh bien, la caillou bien. Bien tout Ah, ça fait plaisir. Bien tombé, mon euh, garçon. Ah, Alléluia. Eh bien, dis-nous comment boire, nos garçons. Eh bien, ça me mais. ça. Nous avons tout changé, nous la police toute la journée nous avons remet la nous avons les les ne peuvent pas passer misère sur ces banlieues, fais-le bien manger, fais-le bien boire, pour les personnes besoin, pour le qui ne sait la police ça fait avec comme ça, on bail des Merci. Merci pour bon bâtissons. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Zami. Nous te okay. content de tout. Okay. <laughs> Polish him, pack Dieu moi dit ou merci parce qu'on t'a suivre avec attention. Merci pour fidélité ou act patience sous. Bon konne, on connaît, on certifie ou pas supposé si rester trop tard, il est déjà 8h47. Faut nou que nous dégagions nous, nous rentrer la caille et puis pour nous préparer demain matin. Bonheur bonheur. 6 heures, avec journal, tout haïtien connecté, n'a pas capable, ensemble, saint Donc, frère, c'est ça, bien aimé, m'a annoncé une grosse panique, dans la base, vite l'homme, et m'a caché dire, la police a frappé red, red, dans le moment où elle ensemble avec là. Selon information qui rive nous, la police, accompagnée ensemble avec soldat la médaille, ici, a géré, monsieur villageois actuellement. Donc, boakale a pas petit dit tout. Restez connecté demain matin, eh bien, 6 heures nat déjà là pour nous capables d'informer ou comment Haïti levé. Restez connecté ensemble avec plateforme Paola, Tax 509, tout Haïtien connecté. Merci ensemble avec chaque fanatique qui te partage, qui te commenté. Merci, ensemble, avec, fanatiques, qui te relais, donc, ou même, qui pas guetta passé dans l'émission, nous ba ou rendez-vous, pour l'autre les, moi remènent en pile, et non pas, m'sais, foucault, l'amour, pour nous pas changer, en continuer, collaborer, en continuer, mettre tête, ensemble, puisque, avenir pays d'Aïti, li dépend de moi-même, li dépend de nous, chaque, cap, koutem, elle dépend tout, des, timoun moun, cap, vini, Donc, c'est moment pour nous préparer, c'est moment pour nous, travail, pour génération, cap, vini, capable de Haïti, même Jean en qui été bataille pour nous. Merci en pile, rendez-vous cassé demain matin, 6h, tout Haïtien connecté. Mouah. Bisous, bisous, one love.